je tenais à vous remercier, vous remercier infiniment pour tous ceux qui se sont abonnés nouvellement à ma chaîne, euh, ça me fait extrêmement plaisir parce que, euh, euh, bien sûr ça me fait plaisir à moi parce que je vois que le travail que je fais euh, n'est pas, euh, pas inutile, mais surtout parce que j'informe et que bah, j'apporte ma petite pierre à la contribution de ce nouveau monde, et euh, pour ça, je vous en remercie infiniment. Par ailleurs, je voudrais euh, vous remercier aussi de voir à quel point, en ce moment, euh, les gens sortent euh, euh, comme les autruches. Vous savez, j'ai l'image de l'autruche qui sort la tête hors, de l euh, hors du sable. Quand il y a une tempête de sable, elle met la tête, et la tempête de sable, c'était avant le confinement, et là, euh, comme tout se calme, euh, bah, elles sortent la tête hors du sable et euh, elles voient elle, elle ce qu'il y a autour. Et euh, elles se rendent compte du danger qu'il y a autour. Et donc, euh, je vous remercie parce que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire ce travail sur vous. Ce euh, c'est pas, pas facile parce que ça remet plein de choses en question, ça remet euh, nos croyances. Ça euh, remet plein de choses en question, et c'est vraiment un travail très difficile au quotidien, surtout quand euh, bah, euh, on est la, les seuls à faire ce travail, quand on est dans notre coin à faire ce travail, euh, on n'est pas toujours compris par euh, les gens qui nous entourent, pour la, par les gens qui sont euh, autour de nous, qui vivent avec nous au quotidien. Bien souvent, ils disent, ça y est, euh, elle a vrillé, euh, n'importe quoi, c'est... Et euh, mais non, en fait, vous faites juste votre travail et ben, ben si la personne qui est avec vous, elle ne comprend pas, ben elle comprend pas, C'est pas grave. Vous sentez que vous devez le faire et donc vous le faites et je trouve ça formidable et je vous en remercie infiniment pour tout ce que vous faites. Je vous rappelle quand même, Bon, même si je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente, euh, ça me relance. Euh, je vous rappelle que nous sommes des êtres souverains et en, en cette période il est très important de ne pas l'oublier nous sommes des êtres souverains nous sommes régis par la loi maritime rappelez-vous de ça pourquoi ben, parce que quand euh, nous sommes, notre corps est créé il est créé et il se développe dans l'eau l'eau du ventre de la femme, de la mère, il se développe dans l'eau. Donc nous dépendons de la législation maritime. La preuve en est que quand la mère va accoucher, euh, et là n'est prise en compte que la mère, hein, excusez-moi, hein, la mère sur le père peut-être, là pour le coup c'est comme ça que ça se passe. Euh, quand la mère va accoucher, il y a le médecin qui vient pour constater que l'enfant est en bonne santé, qu'il va bien, qu'il n'a pas de maladie, etc., etc. Ça se passe exactement comme quand un bateau arrive à quai, vous avez les agents euh, euh, qui sont là pour voir, euh, enfin, les agents du, des ports hein, maritimes, qui sont là pour voir si la cargaison qui arrive sur ce bateau c'est une cargaison qui va être utile au pays et donc à partir de là il vous donne une, un certificat, une attestation avec un numéro de cirée et pour vous dire qu'effectivement cette cargaison est en bonne et due forme et qu'elle est acceptée par le pays <rire> relation faite avec l'enfant qui vient de naître il vient de naître, le médecin constate qu'il est en bonne forme. Alors ce que je vous dis, c'est généralisé, hein? Ça, je ne, ne fais pas de... c'est généralisé. Euh, que l'enfant vient en bonne forme, et là qu'est-ce qu'il fait Il fait un certificat de naissance avec un numéro. Donc déjà là, vous avez un numéro de naissance. Avec ce papier, vous, avez, vous allez à l'état civil et l'état civil déclare donc votre venue au monde là vous avez encore votre numéro d'état civil qui d'ailleurs pour information et vous pouvez le regarder se trouve dans tous les livrets de famille vous avez un pour chaque enfant vous avez un numéro qui lui est attribué dès qu'il est né ce numéro va va compléter tous les autres au fur et à mesure de sa naissance et donc vous êtes nous sommes considérés, nous, les êtres humains, comme une pure marchandise. Ceci étant comme nous faisons partie de la loi maritime. Le problème, s'il y en a un, c'est que dans la loi maritime, quand un bateau se perd en mer, pour une raison x ou y, hein, euh, il n'a pas abordé une fallait, il a eu un problème peu importe. Bref. Quand le bateau se perd en mer, au bout de 7 ans, 7 ans, il est considéré comme disparu pour de bon, 7 ans. D'accord Revenons à nous. Nous, quand on est petit, nous sommes sous la protection de notre mère. Le père, il n'a il rien à voir dans l'histoire. Nous sommes sous la protection de notre mère. C'est notre mère qui signe les papiers euh, comme quoi effectivement euh, vous êtes né en bonne santé, que, euh, déclaration euh, à la mairie pour la naissance. Et c'est elle, ou les parents maintenant, hein, pour euh, les familles, c'est eux, donc, qui prennent en charge tout ce qui a un rapport avec vous. C'est-à-dire qu'ils signent pour vous, d'accord Tous les papiers qui ont signé, euh, qui vous concernent, finalement, ils signent pour vous. Euh, ils vous envoient à l'école en signant des papiers pour vous. Euh, quand il euh, y a, euh, peu importe... Euh, quel que soit l'organisme ou l'organisation ou tout ce qui se passe dans votre vie tant que vous n'avez pas atteint l'âge légal de 18 ans, donc la majorité c'est les parents qui font ça pour vous mais il n'a été nullement demandé à l'enfant ce qu'il souhaitait lui ce qu'il souhaitait donc tout ce qui a été signé au nom de l'enfant n'a aucune valeur légale en tant qu'être souverain ça n'a aucune valeur légale puisque l'enfant il est né et jusqu'à ses 18 ans donc comme je vous disais il est majeur et qu'il n'est pas majeur c'est vous qui signez mais ce n'est pas lui. Donc, il n'a pas donné son accord, c'est un adulte qui a donné l'accord pour lui. Donc, tout ce qui a été fait en son nom n'est pas légal. Après, vous, après, vous allez dire, ah, mais à 18 ans, c'est bon. Oui, sauf que, rappelez-vous, la loi maritime, au bout, de ans, au bout de 7 ans, le bateau est considéré comme disparu. Donc, les marchandises ont disparu aussi, de par le fait. L'enfant est né, il est passé par le canal de sortie du ventre de la mère, et euh, il est sorti, donc euh, il est né. Au bout de sept ans, est-ce qu'un enfant, est-ce que, est que vous avez déjà entendu, entendu parler, ou quoi que ce soit qu'un enfant à 7 ans ait pu signer de sa propre main un papier qui lui était destiné. La carte d'identité, par exemple, on l'a fait maintenant dès la naissance, et qui c'est qui signe C'est sûrement pas le bébé, donc c'est les parents. L'enfant n'y est pour rien, il n'a pas signé sa carte d'identité. L'enfant n'a rien signé du tout. Donc, arrivé à 7 ans, L'enfant est considéré comme mort dans la loi maritime. L'enfant est considéré comme mort. Ce qui veut dire, en termes plus clairs, que nous sommes tous, à l'heure d'aujourd'hui, déclarés morts. Déclarés morts à l'âge de 7 ans. Mais ça, bien sûr, c'est des choses qu'on ne vous dit pas. Ben non, c'est pas intéressant à savoir parce que vous comprenez que si vous il faut savoir que l'état euh, et tout le tintouin reçoit une prime à chaque déclaration de naissance votre nom est envoyé votre déclaration de naissance pardon est envoyée dans les plus hautes sphères, Vatican, Reine d'Angleterre etc. Ils ont des bouquins entiers où il y a toutes les déclarations de naissance. A savoir que vous êtes coté en bourse et que pour chaque naissance, ils reçoivent, donc les sphères, hein, reçoivent l'équivalent de 10 000 euros par naissance. Et que vous êtes coté en bourse, pourquoi Parce que vous êtes considéré comme de la marchandise que vous avez un, un numéro de SIRET comme toutes les entreprises et regardez bien encore les entreprises, le nom des entreprises elles sont écrites comment en majuscule votre nom de famille, il est écrit comment en majuscule vous avez votre prénom et vous avez votre nom de famille qui est écrit en majuscule voilà. Donc, vous êtes une entreprise. Vous êtes considéré comme une entreprise. Une entreprise est faite pour, faire, euh, pour apporter de l'argent à l'État. C'est comme ça. Mais du fait que nous sommes tous déclarés morts à l'âge de 7 ans, tout ce qui est au-delà, donc tout ce qu'il nous demande, tout ce qui a été fait au-delà, de 7 ans n'a pas lieu d'être. C'est fort Il n'y a rien qui puisse faire puisque vous êtes déclaré mort à la euh, à, à, euh, au bout de 7 ans. Pardon, pas à la naissance. Au bout de 7 ans, vous êtes déclaré mort. Donc, vous n'avez absolument aucune obligation vis-à-vis -vis de euh, ce monde parce que nous ne faisons pas partie des règles de la Terre mais comme je vous le rappelle, nous faisons partie des règles maritimes. À partir de là, et beaucoup de gens qui sont au courant euh, s'en servent aujourd'hui pour ne pas payer le loyer, pour ne pas payer d'eau, pour ne pas payer d'impôts. Tout Vous avez sur internet tout Informez-vous sur euh, l'OPPC, hein, euh, sur les droits euh, les droits euh, légitimes maritimes renseignez-vous sur les êtres souverains vous allez voir, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, je crois que ça a été en une ou deux parties, je ne sais pas si vous avez la curiosité, si vous voulez le voir vous pouvez toujours aller voir sur ma chaîne euh, ça y est, mais dites-vous bien que tout ce qu'on nous impose aujourd'hui est complètement caduque et ça depuis le 22 décembre 2012 tout est foreclose si le système aujourd'hui fonctionne encore c'est parce que nous lui donnons la possibilité de fonctionner nous lui donnons le droit d'exister c'est nous et non pas euh, et, et non pas le système au final parce que on s'en tiendrait à ce que l'on est c'est-à-dire des êtres vivants, souverains. Nous, là, le corps n'est un corps de paille. C est, c est, je suis la femme de paille de mon âme. D'accord Mon âme est venue s'incarner dans ce corps. Donc, euh, à partir de là, moi, je ne suis que la femme de paille. Mon âme n'a pas, mon âme n'a pas à subir euh, ce qui se passe ici. De par ce fait, donc, en tant que femme de paille, de mon âme, je suis un être souverain puisque je suis le transport, je suis le transport de mon âme. Je suis donc le temps qu'elle m'habite, donc le temps que je suis en vie, que mon corps est en vie, je suis son véhicule de transport pour qu'elle fasse son expérience sur terre. De ce fait, ce, je n'ai pas à payer quoi que ce soit pas plus moi, que vous que n'importe qui sur cette planète sur cette planète je ne parle pas que de la France, je parle du monde entier, on est tous des êtres souverains, on est tous des enfants de Dieu d'accord donc nous n'avons rien à payer, par conséquent l'état lui et tous les états du monde, nous doivent de l'argent. Bah ben oui, on est mort, ils doivent de l'argent à nos parents. Quand on déclare un décès, il faut, euh, <rire> il, y a, il y a quelque chose qui doit se mettre en place. Donc ce n'est pas à nous de payer. Ce n'est pas à nous de payer. On nous doit de l'argent. On nous doit de l'argent. Donc à partir de là, euh, il serait bon que vous vous intéressiez euh, à tous les droits des êtres souverains parce que euh, je vous disais tout à l'heure beaucoup s'en servent ceux qui sont au courant de, de tout ça euh, ont réussi euh, soit que ce soit au niveau euh, tribunal ou autre ou au niveau facture ou n'importe quoi à ne plus rien payer du tout la première démarche c'est celle de, de s'adresser à la Banque de France. La Banque de France, elle ne fait plus partie de la France. Il hein. n'y a plus de Banque de France, de toute façon. Hein. Euh, elle, elle est fermée, la Banque de France. C'est la Banque européenne, maintenant. Ce n'est plus la Banque de France. Ils ont envoyé un courrier à la Banque de France. Ça, ce courrier, vous pouvez le trouver sur Internet. Euh, vous, le, vous envoyez ce courrier à la Banque de France en, en leur expliquant exactement le fait que bon, vous êtes... Vous êtes ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, Et vous estimez que vous n'avez pas à payer parce que vous êtes déclaré décédé à l'âge de 7 ans. Bon. À partir de là, vous n'oubliez pas, je vous donne les grandes lignes de lettres, hein, mais elle est beaucoup plus précise sur Internet, allez voir. À partir de là, vous pouvez leur laisser un temps pour une réponse. Par exemple, un mois, 15 jours, un mois, deux mois, comme vous voulez. Si au bout de ce laps de temps que vous leur avez laissé pour vous renvoyer une réponse, s'ils n'ont pas répondu, qui ne dit rien qu'on sent, s'ils n'ont pas répondu, c'est qu'ils sont, bah, ils, ils sont au courant de toute façon. Donc euh, la, les trois quarts du temps, ils ne vont pas répondre. Voilà, ils ne vont pas répondre. Et donc, vous êtes considéré comme étant libre. C'est-à-dire que vous n'avez plus rien à payer grâce à... Au fait que vous avez envoyé ce courrier à la banque de france et que la banque de france ne vous ait pas répondu vous pouvez vous avez des actes de renonciation pour arrêter de payer l'eau l'électricité toutes les factures toutes les factures euh, votre loyer euh, tout, tout vous avez des courriers pour tout vous avez des courriers et attention, parce que c'est tout à fait légal, parce que dans chaque courrier, vous avez des lois et, vous, et elles sont bien énoncées dans les courriers. Vous avez des lois en rapport avec ce que vous dites et en rapport avec la demande que vous faites. Donc, ce n'est pas des courriers faits au hasard, comme ça, sans aucune... Euh, non, c'est des courriers qui sont bien construits avec des articles de loi qui vous sont destinés. Donc en jouant sur ce courrier plus les articles de loi, ben, euh, ils ne peuvent rien faire contre vous. Alors oui, bien sûr, vous pouvez vous attendre à ce qu'ils viennent taper à votre porte avec euh, huissiers et compagnie. Hein, et euh, toujours très gentiment, vous leur dites que, euh, désolé, mais euh, non, non. Et si jamais ça va jusqu'au tribunal vous y allez et ben, vous n'avez même pas besoin d'avocat vous savez ça vous n'avez même pas besoin d'avocat vous seul vous pouvez vous défendre en tant qu'être vivant souverain vous pouvez vous défendre devant un avocat je vous conseille euh, un site je vous le mettrai en dessous où il y a absolument toutes les informations avec tous les articles de loi qui concernent ce fait tout ce que vous devez savoir se trouve là, c'est regroupé. C'est un site qui est clair, net, concis. Et euh, je crois que c'est euh, euh, la lumière de Gaïa ou lumière sur Gaïa ou euh, quelque chose comme ça. Enfin, je vous mettrai le, le lien en dessous, vous verrez. Et, et chaque lettre a ses articles de loi en référence avec ce que vous demandez. Vous, comme je vous dis, vous pouvez vous présenter devant le juge. Vous aurez préparé votre dossier à l'avance et en tant qu'être souverain, vous aurez des courriers et des lois à annoncer. Plusieurs, plusieurs personnes, plusieurs êtres souverains se sont retrouvés devant les juges, mais à partir du moment où ils disent qu'ils se présentent en, en tant que homme ou femme de paille de son être vivant souverain. Déjà, les juges, ils ont compris à qui ils ont affaire. Ils savent qu'ils ne pourront pas le gruger. La personne peut se défendre. Selon le dossier qu'elle aura préparé, la personne peut se défendre. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu vent qu'une seule personne qui se soit présentée devant un tribunal tout seul, sans avocat, en tant qu'être vivant, souverain, se proclamant être vivant souverain n'est perdu une euh, n perdu, vi, euh, au niveau du tribunal. Donc, c'est quand même qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Donc, juste comme ça, petite information au passage, entre tous les remerciements et tout, je vous conseille vivement, vivement, vivement, vivement, vivement, vivement, d'aller regarder ce site, de vous informer sur toutes les possibilités que vous avez pour pouvoir vivre sur terre en tant qu'être vivant souverain, chose que nous sommes tous, je vous le rappelle, puisque nous sommes tous des enfants de Dieu, donc des êtres vivants souverains. Voilà, c'était euh, une petite vidéo, je ne voulais pas faire trop long, mais depuis tout à l'heure... Euh, depuis tout à l'heure, je sens que il, faut que il faut que je le fasse, parce que la situation est critique. Euh, ici, en 3D, la situation est critique. Euh, comme je, je suis informée de pas mal de choses, et je vous dis, vous pouvez aller voir sur euh, ma chaîne, hein, chercher, hein, vous avez euh, le pacte contre l'humanité, vous avez euh, euh, l'être vivant souverain, explication. Donc je vous donne tout. Tout, tout, toutes les informations, vous pouvez aller voir, chercher, euh, aller voir le site que je vous. enfin, allez voir, ou pas, hein, parce que vous voulez, pas mon problème, mais je vous conseille, voilà, je vous conseille de faire, d'aller le voir et de vous informer. Ceux qui ne sont pas au courant, je sais que beaucoup et de plus en plus de personnes sont au courant en ce, en ce moment que cela existe et que c'est un fait et que nous pouvons. Nous sortir de ce système grâce à ça. Après, il y a d'autres façons hein, de sortir du système. Il y a euh, la façon euh, de partir. Euh, partir comme euh, moi, euh, je le fais. Je monte les énergies, les vibrations. Je me retrouve au-dessus de tout ça et ça ne me concerne plus. Le truc, c'est qu'il faut quand même, parce que c'est bien de monter ses énergies et ses vibrations, et de se retrouver dans un autre monde qui est un monde fantastique. Néanmoins, mon corps, lui, est toujours en 3D. Mais d'accord Donc, on vit selon les règles et les lois de la 3D. Et le fait de vous renseigner sur l'être vivant souverain vous permettra de contourner en votre faveur tout ce que vous ne voulez pas adhérer au niveau de ce système. Et ça, c'est un fait établi. C'est un fait établi ici, en Amérique, au Canada et dans divers, divers pays du monde. C'est un fait établi. Je ne vous raconte pas de bêtises. Renseignez-vous. C'est le moment. Car si vous arrêtez de tout payer, si, si vous arrêtez de tout payer vous ne devenez plus esclave et si vous n'êtes plus esclave mais il ben, n'y a plus rien qui fonctionne il n'y a plus rien qui fonctionne on vous doit de l'argent c'est pas vous qui devez de l'argent alors on vous ponctionne tous les mois alors que ça serait à eux de vous payer il n'y a pas euh, un cheveu dans la soupe là quelque part euh, je ne sais pas quoi qu'il en soit moi je vous dis ce n'est pas la première fois que je vous en parle. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous le redis maintenant parce que je fais juste, euh, pardonnez-moi l'expression, mais une piqûre de rappel. Hein. Euh, histoire que vous sachiez, parce qu'il y a plein de choses qui sortent sur Internet. Il y a plein de choses à ce, dans ce sens qui sortent, hein, qui voient le jour. Euh, les gens osent parler maintenant. Vous avez des médecins qui parlent, vous avez euh, des prêtres qui dénoncent. Vous avez des experts qui dénoncent, vous avez toute une panoplie, des avocats qui dénoncent, vous avez toute une panoplie de gens qui sont là et qui dénoncent et qui sortent les vérités que jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais osé sortir parce que ce n'était pas le moment. Mais là, c'est le moment. Vous avez toutes les possibilités de vous informer via Internet. Il y a des choses, euh, il y a tout, c'est vrai qu'on trouve un petit peu tout et n'importe quoi. Mais si vous cherchez bien, si vous cherchez bien, vous trouverez ce que vous, avez, ce que vous voulez savoir. Vous trouverez votre information. Voilà, donc euh, ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas faire. Surtout, ne rentrez pas dans un conflit avec l'État ou le gouvernement ou quoi que ce soit. Ça ne servirait strictement à rien parce que eux, ils ont les armes et pas vous. La seule arme que nous avons en notre possession, c'est l'amour de notre Père qui est notre divin créateur. C'est la seule arme. Mais au final, c'est la plus puissante parce que c'est l'arme de l'amour. Et rien, rien, rien dans ce monde, ni ailleurs, ne peut détruire la force de l'amour quand il est partagé entre tous les êtres souverains que nous sommes. Donc, si nous voulons faire une action, ce n'est pas en sortant, en faisant la révolution dehors que nous allons nous en sortir. La seule façon que nous allons nous en sortir, c'est de jouer avec nos cartes à nous. Eux, ils jouent avec les leurs, c'est très bien. Grand bien leur face, ce n'est pas notre problème. Nous, on a des cartes. On a un magnifique jeu de cartes à jouer. Je vous rappelle que la vie n'est qu'un jeu. Et que nous sommes ici pour faire, enfin, que notre âme est ici pour faire une expérience. Donc, raison de plus, profitons de cela pour nous amuser à leur dépens, Pour nous amuser à jouer à notre tour. Puisque jusqu'à maintenant, c'est eux qui ont, qui ont joué. Hein ils ont gagné des parties, mais ils n'ont pas gagné la guerre. Parce que pour qu'il y ait une guerre, il faut qu'il y ait deux camps adverses. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de camp adverse. Jusqu'à maintenant, ils étaient tous seuls à se battre contre nous. Ils nous faisaient la guerre à nous. Mais dites-vous bien que nous avons la possibilité de leur faire la guerre sans armes. Rien qu'en étant dans l'amour et dans la lumière. En connaissant les lois qui nous régissent c'est-à-dire les lois maritimes. Nous, nous, être souverains, nous dépendons des lois maritimes. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ça. Ce qui n'a rien à voir avec les lois terrestres. Et ça n'a rien à voir avec Gaïa, la Terre, etc. Ça n'a rien à voir, parce qu'en fait, c'est un ensemble de tout. Voilà, ça n'a rien à voir je vous conseille vivement de faire vos recherches et de chercher ce qui se passe en ce moment. Il y a euh, l'être souverain euh, sur Facebook euh, qui poste, euh, qui a un super, euh, un super site et qui poste tout, tout, tout, tout, tout, comme euh, la lumière de Gaïa qui poste tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout sur les êtres souverains, tout ce qu'on nous a infligé jusqu'à maintenant tout ce qu'on nous inflige encore, parce que nous leur donnons notre pouvoir. Malgré nous, inconsciemment, nous leur donnons notre pouvoir. Et euh, il est temps maintenant de dire stop. Voilà. Euh, tous ceux qui, euh, qui croient, qui, qui ont une foi, qui ont un espoir, qui croient en Dieu, qui se sentent des êtres souverains parce qu'ils savent qu'ils sont des enfants de Dieu, des fils de Dieu, des, des, des âmes divines finalement, ont la possibilité, ont la possibilité de contrecarrer. Et chacun, pardon, chacun dans son coin, chacun à sa façon, ils ont la possibilité de se défendre eux, et ils ont la possibilité de partager les informations autour de ceux qui veulent bien les recevoir, ne pas les donner à tout le monde parce qu'il y en a qui n'en ont rien à faire, il y en a qui ne le croient absolument pas et il y en a qui disent que c'est de, de la pure foutaise, donc ce n'est même pas la peine, mais pour les autres. Vous le voyez bien quand vous parlez avec les gens, ceux qui, ceux qui adhèrent ou ceux qui adhèrent pas. Donc déjà, faire le travail pour vous, le faire pour vous, et après, dispatcher l'information en disant « Voilà, moi j'ai fait ça, ça a marché, est-ce que ça t'intéresse ou pas ?» Voilà. Et c'est tout. La seule chose que vous avez fait, à faire, c'est de vous informer et de savoir si vous voulez vraiment vous lancer dans une nouvelle vie, dans une nouvelle étape. Parce que oui, on peut. La cinquième dimension, c'est génial top, les énergies, tout ça. bien, c'est dans notre cœur, c'est dans notre, notre ce qu'on veut faire vivre au quotidien. Mais, comme je vous dis, notre corps, pour l'instant, est encore en 3D, même si la Terre fait sa révolution et qu'elle monte en vibration, elle est encore en 3D, voire il y en a qui disent qu'elle elle pousse déjà vers la 4 en attendant, on a besoin, on a besoin de pouvoir se défendre ici et maintenant. Et nous en avons la possibilité. Donc, n'hésitez pas. C'est le moment de choisir votre camp. Bonne soirée à tous.